Salut tout le monde, vous avez sûrement vu la vidéo « Les ninjas sont muets » sortie le 2 janvier à 17h. Et vous avez sûrement remarqué l'introduction de style Star Wars au début de la vidéo. Et aussi toutes les améliorations dans le montage. Et oui, je m'améliore dans les montages et la qualité de mes montages dans mes vidéos. Je sais que mes montages, je ne pas les meilleurs, mais euh, je me pratique pour devenir meilleur dans les montages. Pour revenir avec la vidéo du 2 janvier, avec le ninja qui est muet, voire un peu con. Mais en gros, cette vidéo-là, il y avait zéro plan. De base, il n'y avait pas. En gros, je voulais juste essayé de faire un clone. J'avais déjà essayé sur mon divan, sauf qu'à cause des plis, euh, ben... Ça marchait pas trop. Fait que euh, je l'ai fait dans ma chambre, ici. En plus, l'avantage de ma chambre, c'est que j'ai un rideau qui empêche la lumière extérieure de rentrer. J'ai une ampoule là, une ampoule là, et ma, ma lumière de 500 watts qui me pète les yeux. Puis, il y a une crash d'UV, fait que je vais quand même être bronzé à fin. De base, ma lumière de 500 watts, euh, ben, c'est une lumière euh, du travail. c'est qu'il y a comme un grillage là-bas. Ben. Mais bon, moi, je l'ai comme un peu euh, enlevé. Pour les clones, c'est sûr que j'aurais pu utiliser mon fond vert, sauf que j'ai comme pas de support. Et pour tout dire, euh, ça me tentait pas de le taquer dans le monde. Bref, pour ceux qui sont abonnés pour les vidéos de Minecraft, euh, je vais en faire des vidéos Minecraft sauf que ça sera des genre de petits sketchs. Je ne ferai aucun Let's Play, ça c'est sûr et certain. Ce sera des vidéos mieux structurer des petites vidéos. Alors, ça ne va pas être des courts métrages, mais des, des vidéos sketch ou courts métrages, peu importe, on verra. Euh, mais euh, pourquoi Tout simplement parce que moi, quand j'écoutais des vidéos Minecraft au début, il Play semblé commençais à trouver ce long, surtout chaque, écouter chaque épisode. Par contre, quand j'écoutais euh, Comedy Cube euh, de Guz Productions, que je mets le lien ici si vous voulez aller voir, bref. Quand je regardais ça, ça ne me tannait pas puis j'aimais ça parce que c'est structuré, c'est monté, il y, y a une image derrière, c'est un texte et tout. Mes vidéos dorénavant seront plus organisées, voire écrites, pour la plupart. La qualité de mes montages sera meilleure, ça c'est sûr, parce que je consacre plus de temps maintenant pour mes montages et regarder mes montages ensuite. Je me mets en mode spectateur. Avant, mes vidéos me prenaient un heure de montage seulement, pas plus. Ça ne poignait jamais plus de temps. ça poignait plus de temps, c'est une exception. Mais maintenant, une vidéo de 1 minute seulement me prend entre 3 et 5 heures. Ça varie encore tout dépendant quest ce que je fais dans cette 1 minute-là. Aussi pour tout dire, maintenant, le son, l'audio, le, les musiques, je m'arrange principalement d'avoir de des musiques euh, quand même populaires, mais que je modifie un peu. L'audio, même que des fois ça paraît même pas pantoute. Bon, pour la variété de vidéos, elle restera, ça c'est sûr. J'essaierai de faire plus de vidéos, mais avec un montage bien. Puis je ne vais pas me presser nécessairement à faire une vidéo. donc aujourd'hui je tourne le 2 janvier, la vidéo là, que les ninjas euh, sont muets sort aujourd'hui à 17h. Il n'est même pas encore 17h pour tout dire. Les principales vidéos de ma chaîne vont être des sketchs ou des courts-métrages de préférence écrite. Bref, abonnez-vous pour plus de vidéos folles. Allez, hey, salut